Voici Hassan Saint. Cet homme exerce un métier très original. Il est tueur à gage. Hassan travaille très proprement. C'est lui, le roi du nettoyage. Petit homme charmant et courtois, Hassan ne déçoit jamais ses clients. Bonjour, vous êtes mort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hassan Sain est rapide, discret, efficace et professionnel. Faites appel à lui en cas de pépin. Il réglera tous vos problèmes. Appelez-le dès maintenant au numéro suivant s'affichant sur l'écran.